Euh, alors, je m'appelle Safera Thierry, euh, j'ai 29 ans, je suis une artiste tunisienne. Je fais principalement de l'art visuel, c'est-à-dire du découpage, collage. Euh, je travaille aussi la vidéo et, euh, et aussi le dessin. Euh, je suis en ce moment en résidence artistique avec euh, Jesser Et euh, j'ai je préparé déjà la, donc pendant deux mois un travail... Euh, euh, de création autour de euh, des stations, avec une artiste algérienne et une artiste espagnole, et, euh, et voilà. Donc euh, au début, l'idée du projet, c'était ça a commencé avec des, des trajets de, entre Rades et Tunis, entre Tunis et Nasser où vivent mes parents, entre Nasser et Sidi Bouzaïd, Marsa, je faisais beaucoup de, de trajets dans les stations, de, dans, les, dans les bus, dans les trains, dans les métros et l'idée m'est venue dans, une, dans les stations de métro où j'attendais euh, que je pars d'un point A vers un point B et cette attente, elle durait parfois euh, des heures. Parfois, je, je me rappelle avoir attendu 1h30, par exemple, le bus, parce qu'il y avait des soucis, de, hum, un manque de bus, ou bien ils sont en retard, ou bien euh, ils sont en grève, etc. Et, et j'ai réfléchi sur ce temps d'attente qui, qui était très, on dirait une violation de mon temps personnel. Et ce temps, je voulais euh, ne plus le vivre comme, une, comme, comme un un état passif. Je voulais que je sois même dans les stations de bus. Je voulais faire quelque chose d'utile pour moi. Et du coup, j'ai décidé de collectionner. J'ai commencé à collectionner tout naturellement aussi les tickets de transport parce que c'est très intéressant. Euh, les tickets de transport, ils, sont, ils, ils passent d'une un, main à une autre depuis, euh, euh, c'est-à-dire euh, il y a une, une empreinte euh, sur le ticket et puis ça arrive euh, à toi. Et puis, tout simplement, après que tu, tu, tu pars d'un point A vers un point B, tu jettes ce ticket. Comme si, euh, toutes les rencontres que, que tu as fait, tous les gens que tu, as, que tu as rencontrés dans les stations ou dans le train, etc., on dirait que ça, ça n'importe plus. C'est-à-dire que tu es arrivé ça n'importe plus, c'est oublié. Mais pour moi, c'est très important parce que ces moments-là, même s'ils sont banals, et répéter tous les jours etc c'est très important pour toi parce que tu les absorbes même sans réfléchir et ça fait partie de toi même sans, sans savoir enfin au cours de tout ça donc euh, j'essaie de développer j'essaie de prendre des photos des stations euh, de réfléchir sur ce temps là et j'ai imaginé euh, les histoires des gens que je rencontre euh, je regardais comment ils parlent, qu'est ce qu'ils font, euh, les attitudes qu'ils prennent lorsqu'ils attendent. Parfois euh, ils racontent des bouts de leur histoire intime avec des copains ou bien parfois ils prennent des poses euh, de, de gens qui sont, qui réfléchissent sur un, un, une chose importante, c'est à dire ils ont une posture qui est très pesante, on voit les épaules qui, qui tombent, on voit et on imagine leur vie un peu, leur vie intime, qu'est-ce qui se passe, les problèmes qu'ils rencontrent. Et j'ai développé une curiosité qui, qui devenait de plus en plus grande autour de, de ces gens que je ne connaissais pas et que je voulais connaître, je, je, je voulais imaginer euh, des bouts de leur histoire. Et ça a commencé à, à travailler à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à broder des histoires imaginées. Euh, en utilisant le collage aussi. Et j'ai utilisé la broderie parce que c'est une manière de moi de, de réfléchir sur ce temps d'attente, parce que la broderie c'est un travail très pénible et qui demande beaucoup de temps. Et, et voilà, donc tout ce temps-là, c'est la réflexion de, de moi sur le temps d'attente voilà, sur, sur les stations Pour la résidence, de Gessage, euh, ça a duré euh, pendant deux mois et ces deux mois c'était un challenge pour moi mais un challenge qui m'a appris beaucoup de choses. Euh, déjà parce que hum, j'étais concentrée sur, la, sur le projet de résidence mais en même temps euh, dans notre vie personnelle il y a beaucoup d'autres challenges qui arrivent en même temps et ça m'a appris de, de bien m'organiser et j'ai cours Du processus de travail, euh, l'idée elle change, elle change beaucoup. C'est à dire, j'imagine comment au début c'était une chose, après un mois c'était une autre, après deux semaines, c'est vraiment, vraiment fou comment, <rire> comment les choses ça se passe. Et aussi avec euh, l'arrivée de Abir, c'était vraiment euh, ça m'a apporté beaucoup de choses. Euh, elle m'a appris comment euh, enlever parfois euh, des choses pour mieux mettre d'autres choses en valeur et ça je ne savais pas, c'est à dire au début je, je pensais que produire, produire, produire et aussi parfois il vaut mieux euh, laisser les choses se reposer et, et se concentrer sur le plus important, pas, pas juste la quantité, ce n'est pas la quantité qui, qui compte, c'est aussi la qualité du travail et, euh, et il vaut mieux diminuer parfois que voilà laisser les choses euh, ça irait aussi <rire> voilà